Donc, bienvenue à ce webinaire sur la production de cacao et le différentiel de revenus décents. Je m'appelle Matt Wright, je serai votre support technique pour aujourd'hui. Donc, voilà tout pour l'instant. Je vais maintenant donner la parole à mes collègues. Je vous souhaite un très bon webinaire. Bien. Euh, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir selon le cas. Je m'appelle Émilie Pollack. Euh, je suis chercheure à l'Institut international pour le développement et euh, c'est un grand plaisir pour moi de participer à ce webinaire que nous avons organisé pour parler euh, de euh, donc, euh, la production de cacao et des leçons que nous pouvons tirer et nous voulons souhaiter tout particulièrement la bienvenue à nos participants francophones à ce webinaire. Nous avons déjà eu d'autres webinaires dans la série, mais pour ceux qui n'ont pas pu participer auparavant, comme Matt l'a dit, nous allons enregistrer la réunion et nous aurons aussi un blog qui essayera de recouvrir la discussion. Euh, ce webinaire se concentre principalement sur euh, la production de cacao et euh, le projet que nous avons euh, entrepris avec euh, des partenaires euh, au Malawi. Une partie essentielle de cet effort, c'est d'essayer de voir comment les petits agriculteurs peuvent se servir d'agence pour renforcer leur positionnement sur le plan commercial. Bien sûr, c'est quelque chose qui se produit de plusieurs façons. Pour ce travail, donc, les agences, c'est la possibilité donc, de pouvoir faire des choix et de changer d'orientation, et c'est un contexte dans lequel les petits agriculteurs euh, se trouvent souvent dans une situation d'inégalité euh, de pouvoir. Et il y a des euh, pour l'approche des agences, il s'agit d'une approche euh, qui permet euh, donc d'avoir un meilleur engagement, une interaction entre le secteur public et le secteur privé. Et nous avons donc des difficultés systémiques et structurelles auxquelles nous devons faire face. Il s'agit donc de gérer ces rapports de force. Il y a différentes stratégies pour par rapport au, au, à l'organisation agricole et il s'agit aussi de voir quel type de plateformes numériques euh, peuvent être utilisées pour entreprendre les négociations. Et nous voyons que dans le contexte de la durabilité, c'est une situation qui est très difficile et pour réglementer en particulier le revenu des agriculteurs, nous avons donc organisé cet événement aujourd'hui pour explorer les fonctions de soutien à la production dans l'Afrique de l'Ouest en particulier et surtout dans les cas où il y a un énorme différentiel de revenus décent, il s'agit de, de rebondir sur ce qui a été mis en œuvre en Côte d'Ivoire en 2018, qui était une déclaration pour permettre le développement des producteurs de, co de cacao, qui a été mis en œuvre en 2021, et c'est quelque chose qui nous permet donc de changer structurellement le marché mondial. L'événement d'aujourd'hui va essayer de voir comment nous pouvons traiter de la situation, de la réalité dans le secteur, mais nous avons aussi à voir au-delà de simplement la production de cacao. Il y a aussi d'autres alternatives alternatives que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, Pour euh, clarté, cet événement n'est pas un débat très large sur euh, le revenu décent de façon générale, euh, mais il s'agit de voir ce que nous pouvons tirer des expériences euh, que nous avons euh, déjà eues dans le contexte de cette euh, chaîne d'approvisionnement. Je suis ravie de dire que nous avons un panel euh, fantastique qui va partager avec nous aujourd'hui des euh, différents euh, représentants de la société civile. Tout d'abord, nous avons Evelyne Bann, euh, qui est euh, conseillère sur les droits de l'homme pour INCOTA en Allemagne. Elle a 15 ans d'expérience euh, des, ex des situations euh, des droits de l'homme euh, Ensuite, après, Evelyne, nous aurons Pauline Zay, euh, qui est euh, directrice de Inades Formation Côte d'Ivoire, euh, donc euh, qui euh, se spécialise dans la protection euh, des récoltes et euh, travaille dans un réseau panafricain pour le développement euh, durable en Afrique. Nous aurons également Sandra kouabea Asarqua, euh, qui est euh, chef de projet pour SEND Ghana, et euh, qui est coordonnatrice de la plateforme CACAO Société Civile au Ghana. Uh, Ismaël Pomasi uh, est aussi un membre de cette uh, plateforme uh, du Ghana. Il est donc uh, le président de uh, l'association uh, Cocoa Koba et um, cette association CAA fait partie uh, donc des différents organismes du Ghana qui essayent uh, de professionnaliser l'agriculture la, uh, du cacao. Les différents orateurs vont donc partager leurs perspectives et nous aurons ensuite environ une heure pour des questions-réponses, une discussion. Et comme Matt l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous servir de la messagerie pour les commentaires généraux, de la section questions-réponses pour des questions spécifiques et nous tâcherons de gérer la discussion à partir de là. Donc tout d'abord, bienvenue à Evelyne Bann et qui va donc introduire le sujet. Merci. Oui, merci Emily et bonjour à toute l'équipe IED. Merci à l'invitation à cet événement. Je suis vraiment reconnaissante du fait que l'IED se concentre sur le rôle des organisations de la société civile en ce qui concerne ce différentiel de revenus décents. L'événement d'aujourd'hui. Va se concentrer surtout sur ce que Pauline et Ismailia ont à dire, à dire ce que ils peuvent donner euh, ces perspectives euh, des producteurs et des euh, leçons que nous pouvons tirer des discussions sur le différentiel de revenus décents. Euh, je voudrais vous donner un peu de contexte, euh, mon observation euh, par rapport à l'implication de la société civile dans les euh, procédures politiques euh, de ce secteur agricole. Euh, moi, je travaille dans l'industrie du cacao depuis environ dix ans maintenant. Et euh, j'ai euh, aussi euh, étudié la question des euh, droits de l'homme dans d'autres... Euh, secteurs de production comme les textiles. Et je crois que dans le cacao, nous avons beaucoup de plateformes, des plateformes dans lesquelles les différents participants industriels peuvent se retrouver. Il y a d'autres plateformes qui sont parties prenantes multiples avec le gouvernement, la société civile et pour le développement durable du cacao. L'objectif général est d'améliorer la vie des agriculteurs de cacao. Dans le cacao, on se concentre parfois sur le revenu, euh, ou euh, parfois c'est quelque chose de beaucoup plus global. Mais ce que j'ai vu quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du cacao, il y a une dizaine d'années, c'est qu'il y a beaucoup de... Euh, il, il y a très peu de situations dans lesquelles les représentants des producteurs eux-mêmes sont impliqués euh, à la table des discussions ou sont représentés directement par les organisations de la société civile. Euh, beaucoup euh, d'ONG internationales ou américaines ont, ont sont invitées, mais les ONG... Des pays producteurs, les ONG locales euh, étaient souvent sous-représentées et c'est encore le cas. Donc, dans, dans beaucoup de ces conférences, dans ces euh, discussions, nous parlons euh, au sujet des producteurs de cacao, mais eux-mêmes, on ne leur demande pas ce qu'il faudrait changer pour protéger leur vie et protéger leur environnement. Et donc, ce problème, c'est que l'analyse, les actions sont développées par le secteur, par les ONG internationales, mais les experts réels, les producteurs de cacao eux-mêmes et leurs représentants souvent ne sont pas impliqués. Une, une quota pense que c'est un point essentiel que de les impliquer pour avoir un réel dialogue politique. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir quels sont leurs besoins et comment nous pouvons leur permettre de participer à cette discussion sur le plan politique. Nous pensons que tout d'abord, les organisations des producteurs et la société civile ont besoin d'accès à l'information sur les évolutions qui ont lieu dans le secteur du cacao, pas seulement sur ce qui se passe dans leur pays, parce que cette information, c'est généralement une information à laquelle ils ont relativement facilement accès, mais qu'est-ce qui se passe de façon plus globale quelles sont les grandes problématiques relatives à la chaîne logistique du cacao parce que nous avons besoin d'avoir des informations qui proviennent des deux bouts de cette chaîne logistique. Et nous avons aussi besoin d'une participation des ONG locales dans les procédures de prise de décision. Très souvent, nous voyons que la société civile dans les pays producteurs sont à peine informés quand il y a une nouvelle procédure qui est mise en œuvre. Donc, comment pouvons-nous gérer cette situation? Quelle est notre approche pour la participation des organismes de société civile? Nous pensons qu'il faut un partenariat très fort entre les producteurs en, au Ghana et en Côte d'Ivoire et les euh, organisations qui sont représentées en Europe euh, qui travaillent réellement ensemble, euh, le travail dans le secteur du cacao, euh, peut aussi se servir du euh, réseau euh, Voice qui, pendant longtemps, n'était pas vraiment connecté avec les organismes de société civile, mais nous pourrions euh, réunir nos forces et nos spécialités, en particulier au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et il s'agit aussi euh, d'échanger les informations euh, selon ce qui est nécessaire euh, de part et d'autre de la chaîne logistique euh, avec les différentes collectivités qui doivent travailler ensemble. Il faut aussi se rendre compte que, en plus de l'accès à l'information, euh, souvent, il y a un manque d'accès aux ressources euh, pratiques et financières pour la participation euh, à, aux conférences, par exemple, exemple, et nous voyons que simplement l'obtention d'un visa peut être compliquée. Et donc, il y a vraiment un déséquilibre euh, dans le rapport de force entre les différentes ressources euh, financières et logistiques des différentes parties prenantes. Et je crois que c'est quelque chose que l'on ressent également euh, dans les euh, agences de développement public. Il est nécessaire donc de soutenir le travail euh, dans ces différents domaines. Je crois que c'est quelque chose qui devrait être dans l'intérêt de toutes les partie prenante, puisque euh, le positionnement dépend égale, non seulement de ceux qui sont directement impactés, donc les producteurs de cacao, mais aussi les agences de soutien, parce que si elles ne participent pas au processus de prise de décision, c'est quelque chose qui euh, les affaiblit. Et nous revenons donc à la question du différentiel de revenus décent euh, au Ghana et en Côte d'Ivoire, toutes les différentes discussions que j'ai eu avec les organismes de la société civile, euh, ils ont tous considéré que c'était un sujet très important, mais nous avons vu également que la société civile n'est pas suffisamment impliquée dans ces questions et c'est quelque chose qu'il nous faut résoudre. Pour ma part, je voudrais faire appeler nos gouvernements en Europe et dans les pays producteurs ainsi que les représentants des producteurs de cacao et de chocolat d'intégrer toutes les opinions et aussi les idées innovantes des différentes organisations et des organismes de société civile locaux dans la production du cacao. Parce que je crois que c'est une clé pour avoir un secteur du cacao qui soit ré réellement pérenne. Donc, euh, je voudrais maintenant, je pense, euh, donner la parole à Sandra. Non, c'est à Pauline, en fait. Donc, Madame Zay Merci, okay, merci, merci à okay, IED d'avoir, de nous avoir associé en tout cas à ce webinaire. Merci à Evelyne pour cette uh, situation de contexte. Uh, je voudrais partager mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde euh, peut voir mon écran. Voilà, donc j'ai préparé une petite euh, présentation PowerPoint euh, pour discuter de, euh, des leçons de la société civile euh, concernant l'application du différentiel de revenus décent euh, aux sociétés coopératives et aux producteurs particulièrement. Donc, il faut dire que le concept de différentiel de revenus décents a commencé à être vraiment très présent dans le milieu de la société civile en Côte d'Ivoire à partir de 2019. C'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été lancées depuis 2017-2018 pour mieux appréhender le concept de revenus décent. Il y a eu des études qui ont permis d'évaluer de, de, le niveau de revenus des producteurs d'évaluer ce que pourrait être le revenu décent pour un producteur en Côte d'Ivoire. Et ces études-là, je pense, ont servi de base aux négociations que l'État de Côte d'Ivoire, en coalition avec le Ghana, ont entrepris avec les multinationales pour pouvoir arriver au montant de 400 dollars la tonne. Voilà, c'était, je pense, une victoire qui a suscité beaucoup d'espoir et en même temps aussi beaucoup d'interrogations. Et la principale interrogation, c'était vraiment de s'assurer, comment s'assurer de l'application effective du DRD vis-à-vis des producteurs. Donc, euh, ça entraînait des défis qu'il fallait relever. Et je pense qu'un des premiers défis, c'était déjà au niveau des organisations de la société civile, c'était de pouvoir vraiment appréhender le concept du D&D et s'engager également dans les discussions au niveau national sur ce contexte et son application effective aux producteurs. Donc au niveau des OSC, il y a eu des ateliers qui ont été organisés par le conseil du café cacao ou par d'autres partenaires tels que la GIZ auxquels nous avons pu participer, ce qui nous a permis vraiment d'avoir une certaine notion du DRD. Nous avons participé à des groupes thématiques et particulièrement au groupe thématique sur le revenu vital. Et nous avons, euh, nous sommes engagés aux côtés des OPA à les accompagner en vue de la réalisation du DRD. Au niveau des OPA, le défi, c'était de pouvoir assurer leur participation au dialogue. Il fallait donc dans un premier temps, les amener à comprendre ce qu'on euh, entendait par concept de revenu vital. Un des défis, c'était de pouvoir assurer leur représentativité et leur légitimité au sein des espaces de discussion. Euh, Evelyne en a fait allusion tout à l'heure dans sa situation de contexte, pour dire que euh, cette représentativité et cette légitimité constituent vraiment un réel défi particulièrement en Côte d'Ivoire. Euh, certes, il y a des, des coopératives qui participent à, à des espaces de discussion. Il y a des coopératives à différents niveaux, des coopératives à la base, des unions de coopératives, des fédérations. Mais la question de la légitimité de ces organisations euh, mérite vraiment une réelle euh, réflexion parce que euh, Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que les OPA ont, sont vraiment véritablement représentés au sein des espaces de discussion. Il fallait aussi accompagner les OPA à avoir une capacité d'auto-surveillance de l'application du DRD. Euh, J'en reviendrai tout à l'heure. Mais le défi, je peux dire, ultime, c'est d'arriver à faire des sociétés coopératives une force de proposition pour que leurs avis. Euh, leur positionnement puisse effectivement être pris en compte dans les différentes décisions. Au niveau de la société civile, pour pouvoir relever tous ces défis, je pense qu'il euh, y a vraiment une sensibilité des OSC ivoiriennes en ce qui concerne la, le concept du différentiel du revenu indécent. Euh, je dirais que le concept du revenu décent est, est nouveau, mais les actions pour vraiment accompagner les producteurs à pouvoir améliorer leur revenu, à pouvoir vraiment atteindre un niveau de vie décent font, faisaient partie de, euh, des missions régaliennes des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Donc, depuis toujours, tous les projets qui étaient conduits dans la filière cacao avaient vraiment pour objectif de pouvoir emmener le producteur à atteindre ce, ce, ce niveau de vie décent auquel nous aspirons tous. Et je pense que c'est peut-être face aux limites de ces actions que nous avons posées par le passé que le différentiel du revenu décent constitue une réponse qui vient euh, un temps soit peu permettre un peu de booster euh, l'atteinte de, de ce résultat que, que nous recherchons tous. Donc, euh, ça a été une évidence pour les OSC de vraiment s'impliquer dans euh, la mise en œuvre effective du différentiel du revenu décent. Donc, sur le terrain ici, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'actions qui sont conduites euh, pour permettre l'amélioration des revenus des producteurs et productrices. Donc, il y a diverses approches qui sont mises en œuvre sur le terrain. Ça peut être des approches qui mettent l'accent sur l'appui à l'accès au marché à travers. Euh, la certification des sociétés coopératives. Il y a des actions de diversification des activités des producteurs, donc diversification de leurs sources de revenus. Il y a, bien sûr, tout ça est fondé sur l'amélioration des pratiques culturales pour aussi améliorer les rendements des producteurs. Il y a aussi les pratiques d'agroforesterie qui permettent de, de protéger l'environnement et d'assurer une certaine durabilité des parcelles cacaoyères. Et il y a d'autres approches. Euh, je n'ai pas été vraiment exhaustive ici. Donc, pour dire que ces actions visent le renforcement des capacités de plaidoyer, il y a, excusez-moi, il y a des actions qui visent l'amélioration des revenus, mais il y a aussi des actions qui visent le renforcement des capacités de plaidoyer. Et il y a justement cette synergie euh, qui a été établie avec les ONG du Nord à travers le réseau Voice qui permet de pouvoir euh, avoir une vue assez globale de, des changements, des enjeux, des grandes problématiques de la filière cacao et pouvoir, euh, à partir euh, d'un certain moment, c'est assez récent, pouvoir être à même de pouvoir informer les producteurs sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de construction et nous espérons vraiment parvenir à améliorer cette communication. Il doit exister pour que les producteurs soient vraiment informés des grands changements, des grands développements dans la filière cacao et puissent aussi donner leur avis. Donc, cette action, nous la mettons en œuvre dans le cadre d'un projet spécifique que nous exécutons en partenariat avec INCOTA qui porte sur le renforcement des capacités des OSC et des organisations de producteurs de cacao en vue de leur participation au dialogue. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place une plateforme qui regroupe des organisations de la société civile et des OPA pour la défense des droits de cacao des producteurs. Donc, dans le cadre de cette plateforme, euh, nous essayons de suivre le développement, de, euh, le, le déroulement de la campagne cacao. Nous essayons de suivre l'actualité de la filière cacao. Et, pour, et produisons des notes de propositions, des notes d'appellation de vis-à-vis des décideurs. Donc c'est une plateforme qui, qui donne la possibilité aux producteurs aussi de pouvoir exprimer leur point de vue et c'est une plateforme qui fonctionne vraiment de manière assez inclusive, de manière assez participative, de sorte que les notes qui sont produites puissent vraiment refléter la position, puissent refléter la vie des coopératives qui sont membres de cette plateforme. Mais en termes de marge de manœuvre pour faire entendre la voix des producteurs, euh, je dirais au jour d'aujourd'hui que cette marge de manœuvre est assez faible. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours ce questionnement sur la légitimité des représentants des OPA dans les instances de discussion. Et ce questionnement parle bien sûr du mode de désignation de ces représentants qui n'est pas toujours euh, euh, transparent, qui n'est pas toujours euh, assez clarifié, de sorte qu'on soit vraiment sûr euh, de la légitimité de ces représentants. La, euh, cette marge de manœuvre est aussi faible parce qu'il y a toujours une faible conscience des producteurs vis-à-vis -vis même de leur pouvoir. Les paysans ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont à pouvoir influencer euh, la gestion ou le fonctionnement de leur filière, parce qu'on les a toujours présentés, ou bien ils se présentent toujours comme le, le maillon euh, faible de la chaîne de valeur, alors qu'ils sont, je dit, le premier maillon euh, qui sans, sans lequel la filière elle-même n'existe ne, pas. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur, sur les mentalités pour que le producteur vraiment puisse davantage reconnaître euh, le pouvoir qu'il a et pouvoir prendre sa place dans la gestion de la filière. Euh, il y a aussi la faible communication sur le processus de dialogue en cours vis-à-vis -vis des producteurs. Donc, euh, il y a un dialogue qui a été lancé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne justement sur la durabilité de la filière, mais on note que la communication vis-à-vis -vis, euh, des organisations euh, de cacao est, reste toujours faible. Donc, euh, ne, ne leur permet pas aussi de pouvoir vraiment donner leur avis. Dans, je disais tout à l'heure que dans le cas du projet que nous menons, euh, il y a eu des propositions qui ont, qui ont été faites de façon participative avec la participation des producteurs. Je vais ici citer quelques propositions qui ont été faites, mais ce n'est pas toujours exhaustif. Donc, les propositions qui sont ressorties de, nos, de notre espace de discussion au sein de la plateforme qui a été mise en place, c'est qu'il faille vraiment avoir des statistiques fiables sur les producteurs et exploitations de cacao. C'est un point important parce que sans statistiques, il est vraiment euh, difficile de pouvoir se projeter vers, vers le futur et de pouvoir élaborer des stratégies euh, qui soient vraiment adaptées. Euh, tout récemment, quand il y a eu vraiment la mévente euh, du cacao euh, lors de la grande campagne euh, de commercialisation 2020-2021, nous avons interpellé les membres de la plateforme qui se sont réunis, qui ont analysé euh, l'émission euh, qui a été réalisée avec le directeur général du conseil des cafés cacao pour faire le point de la situation. Et nous avons tenu une conférence de presse qui a fait un certain nombre de propositions parmi lesquelles euh, la réforme de la filière cacao en Côte d'Ivoire pour prendre en compte les changements qui sont en cours et cette réforme-là devrait intégrer, devrait repenser le système de commercialisation interne, de sorte à renforcer le rôle des sociétés coopératives dans l'achat et l'approvisionnement, dans l'achat du cacao et l'approvisionnement des exportateurs et industriels en fait de cacao. Voilà, c'est vraiment une situation, je peux dire, qui fragilise un peu les sociétés coopératives en Côte d'Ivoire le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'acteurs qui soient impliqués dans la collecte et euh, l'approvisionnement des exportateurs et industriels en ferme de cacao. Donc si bien que ce rôle qui devrait être dévolu aux coopératives leur échappe et cela vraiment est une source de faiblesse pour les producteurs. Euh, il a été aussi proposé de fixer vraiment des prix rémunérateurs. C'est vrai que euh, le différentiel du revenu décent est un pas vers un prix beaucoup plus rémunérateur, mais nous exhortons, nous, nous, nous proposons, ou bien les producteurs proposent au, au conseil café-cacao d'aller vers, vers une fixation de prix qui soit rémunérateur. Pour les producteurs en tenant compte de leurs charges de production. L'analyse qui a ressorti, c'est que le prix de 1000 francs qui a été fixé, 7 a été bien accueilli par les producteurs, mais ce prix-là couvrait à peine les charges de production du cacao. Donc le défi reste encore énorme pour pouvoir vraiment aller vers un différentiel de revenus décents ou vers un niveau de vie décent pour les producteurs. Et justement, par rapport à ça, les producteurs ont proposé que le fonds de garantie, parce qu'il y a un fonds de garantie qui existe au, au niveau du conseil Café Cacao, qui devrait normalement pouvoir permettre de compenser euh, les pertes en période de crise de commercialisation de cacao. Donc, la proposition était faite de pouvoir activer ce fonds de garantie. Et les producteurs ont aussi proposé d'améliorer la capacité de stockage interne de la production de cacao à travers la construction d'infrastructures adaptées. Et enfin, les producteurs ont proposé d'encourager et appuyer la transformation et la consommation locale et sous-régionale du cacao et produits dérivés. Il faut dire que euh, la mévente vente que euh, la filière a connue en 2020-2021 a poussé un certain nombre de coopératives à s'investir dans la transformation et c'est vraiment, je peux dire, une alternative pour pouvoir améliorer les revenus des producteurs. Donc, en termes de leçons apprises, euh, nous dirons que l'atteinte des revenus décents pour les producteurs est fortement tributaire de la volonté des multinationales, mais également des procédures pour garantir la transparence de gestion de la filière. Donc, on l'a vu, nous tous, euh, le, le prix a été fixé, les multinationales étaient d'accord, mais à l'application, ça n'a pas été effectif et les producteurs en ont vraiment souffert. Ce que nous avons noté, c'est que ce sont les coopératives qui étaient engagées dans des programmes de durabilité, des programmes de certification, fait trade, biologique qui n'ont qui pas vraiment ressenti euh, cette crise-là qu'il y a eu lors de la campagne 2020-2021. Mais pour celles qui, étaient dans, qui sont des coopératives conventionnelles, ça a été vraiment assez difficile. Donc, euh, l'atteinte du revenu de ne peut pas se limiter à la seule application du DRD, Il faut qu'on aille vraiment vers des prix qui soient rémunérés. Madame Asahi? Euh, euh, L'organe de régulation Côte d'Ivoire se donne les moyens. Oui? Oui, je, je m'excuse. Euh pour qu'on ait le temps d'écouter tout le monde, est-ce que vous pourriez peut-être résumer ouais. euh, les... Oui, pour... est-ce que vous pourriez un oui, peu okay, résumer Comme ça, on oui. aura le temps d'écouter Sandra oui, ai mais c'est vraiment fascinant. Je crois okay. que tout le monde est d'accord avec moi, mais sinon, on n'aura pas assez de temps pour, pour les autres. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup de votre compréhension. J'ai l'impression qu'on a perdu la connexion maintenant. I think I have vous a... m'entendez? Oui, maintenant, oui, on vous entend maintenant. Donc, juste pour euh, résumer un petit peu, puis essayer de conclure, s'il vous plaît. Vous me plaît. recevez. Oui, maintenant, maintenant, on vous entend. Ok, d'accord. Essayez de conclure voilà. peut-être, et puis on pourra continuer je vais la conversation je vais après. Là, temps, bon. non, et on va aussi partager. So we will share the slides after the uh, the event, so you can, and, and there's, there's a one-hour discussion session so we can continue the chat afterwards anyway, so it's not lost at all. Thank you, thank you so much and apologies for interrupting you. Um, Sandra, if you... Eh, Madame Say, est-ce que vous pourriez arrêter de partager votre écran, s'il vous plaît? Voilà, c'est parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis donc du Ghana. Et donc, je, donc ma plateforme au Ghana adresse les cacao producteurs, cacao et donc les cacao-culteurs. Et, et donc, nous voulons encourager le plaidoyer, influencer le secteur. Et donc, je suis vraiment très heureuse de faire partie de ce webinaire et de vous donner mes pensées sur le, différent, euh, le différentiel de revenus décent. Donc, je pense que la base de ce différentiel de revenus décent, en fait, c'est une initiative intéressante. Donc, je voudrais vraiment tout de suite entamer la discussion et je pense que nous reconnaissons tous et toutes la signification du euh, DRD et la manière dont cette politique a eu un impact important et, et pour, sur euh, le, les moyens de subsistance des cacao-culteurs. Et donc, euh, c'est une solution pour euh, le, comment dire, la situation des cacao-culteurs et tout le secteur du cacao. Mais également, il faut reconnaître le fait que c'est une politique critique pour aider à améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs et donc en essayant de mettre en œuvre cette initiative excusez-moi on n'entend pas très bien madame le Ghana et la Côte d'Ivoire et on a, nous avons eu des défis des difficultés des problématiques en particulier lorsque la voix des producteurs de cacao des cacaoculteurs Lorsqu'ils souhaitent adresser ces défis. Et je vais parler des défis que nous avons observés autour de ce sujet. Et donc, nous avons. Certains euh, cacaoculteurs ont participé à ces discussions sur le DRD. Et. Excusez-nous, le son n'est pas très bon là. De... Voilà. Et donc, de la communauté. Et. Et donc, au cours de la discussion, donc Sandra va peut-être éteindre sa caméra pour aider, parce que sa, conne sa connexion n'est pas très bonne. Ok, merci. D'accord, ça va peut-être nous aider, Sandra. Donc, excusez-moi, Donc, euh, j'entends que… Oui, bien entendu, on a quelques problèmes de connexion Internet, excusez-moi. Donc, j'ai éteint ma vidéo. Donc, Pour continuer, donc, effectivement, nous avons reconnu un certain niveau de participation, d'inspiration de la part des cacaoculteurs dans la discussion autour du différentiel de revenu décent ou DRD. Et en juin-juillet 2019, par exemple, je me souviens que la discussion avait, une discussion avait eu lieu à... À Accra et également en Côte d'Ivoire et certains euh, cultivateurs, <coughs> excusez-moi, mais en fait, qui représente les cacaoculteurs et les producteurs à ce niveau-là Et ils sont représentés. S'ils sont présents à ces réunions, est-ce qu'ils représentent vraiment ce que pensent les cacaoculteurs. <coughs> Excusez-moi. Donc, c'est vraiment une question sur laquelle il nous faut réfléchir quand on parle de la voix du, des cacaoculteurs étant entendue au niveau, en ce qui concerne le différentiel de revenus décent, également de la création de la, de, du concept, des, de la conception des politiques. Et dernièrement, la conception des politiques n'est pas complète. Et dans certains cas je pense que les cacaoculteurs ont confirmé que c'était vraiment une approche du bas vers le haut euh, qui euh, de, or, devrait être utilisée plutôt que du haut vers le bas, n'est-ce pas? Plutôt qu'une approche descend, euh, descendante. Donc, il fallait que ce soit une approche ascendante qui soit utilisée, en particulier en ce qui concernait les prix, les tarifs. Donc, également, c'était certains cacaoculteurs ont bien dit que le différentiel était très médiocre, n'est-ce pas? Donc, euh, au Ghana, par exemple, nous avons, euh, nous avons fait, il y a eu une proposition qu'une des démarches devrait être utilisée par notre gouvernement, et là, je parle du conseil sur le cacao, et, et donc, que ce soit cette approche ascendante qui soit utilisée pour euh, l'approvisionnement ou l'apport, les opinions, pour que les opinions des cacaoculteurs soient vraiment bien entendues, en particulier en ce qui concernait les prix à la production, les financements et toutes les politiques euh, liées associées. Et donc, je pense, donc en ce qui euh, concerne la conception de cela, mais également un des dé défis a été que les cacaoculteurs n'ont pas cette aptitude, cette capacité à bien s'exprimer, à être à la, en avant. Ils n'ont pas de voix commune. Quand, quand ils parlent, en fait, souvent, une, il faut que leur voix soit plus forte et que leur voix soit entendue par les euh, décideurs politiques pour euh, mettre en œuvre les changements. Et donc, euh, cela, il y a ce besoin, en tant que pour société civile et secteur, du, de soutenir vraiment les cacaoculteurs, pour s'assurer qu'il y a vraiment, on fait front commun pour avoir cette voie commune. Et il y a eu des interventions qui maintenant, euh, euh, il y a des choses qui ont, qui ont été acceptées. Mais en ce qui concerne la société civile, Concernant le différentiel du revenu décent, au cours des dernières, dernières années, la fraternité de la société civile a contribué à certaines initiatives et discussions pour améliorer les revenus des euh, cacaoculteurs. Au Ghana, par exemple, il y a eu l'établissement, la création d'une alliance de la société civile, et c'est lié à plusieurs groupes, organisations, et également euh, des, certes, certaines parties des médias. Et c'est une plateforme pour les cacaoculteurs au Ghana, qui est, et, euh, dont je, je l'ai mentionné, j'en suis membre. Et cela permet de faire le plaidoyer, d'influencer les politiques du secteur du cacao et, et améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs. Et cette alliance, ou la plateforme, continue à soutenir le Ghana et la. La voix, du, euh, la voix auprès du gouvernement. Et donc, il y a un plaidoyer, on a des interventions de plaidoyer cohérentes et on émet des déclarations pour soutenir les cacaoculteurs, également des organismes individuels sur le terrain qui euh, critiquent, qui sont très critiques et qui ont des activités innovantes, qui fournissent des informations sur le différentiel de revenus décent au niveau de la communauté et aussi, donc, on collabore pour s'assurer que euh, plusieurs actions sont prises, entreprises, pour leur permettre d'avoir un différentiel de revenu décent euh, euh, qui soit bon. Et donc, il y a d'autres formes de plaidoyer, d'activités de plaidoyer qui euh, exigent euh, de la part des entreprises chocolatières de s'engager à payer un différentiel de revenus décent. Et donc… Et, et donc, euh, il y a eu quand même un défi, un enjeu vis-à-vis -vis de la mise en œuvre de cela auprès des entreprises chocolatières. Bon, quand on maintenant se penche sur… sur ce qui se passe ou sur la, la, la portée, la marge de manœuvre actuelle, il y a diverses démarches et diverses leviers qu'on peut utiliser, non seulement dans les pays producteurs, mais en tant que, que cacao mais nous tous et toutes, en tant que nous pouvons également intervenir, on voit déjà que le Ghana et la Côte d'Ivoire, euh, euh, sont les deux géants de production du cacao, ont déjà pris cette initiative et c'est vraiment significatif, c'est une étape significative. Mais cependant, je pense que pour, pour avoir une approche nettement plus stratégique pour influencer et persuader qu'il y ait cette mise en œuvre de la DRD, du différentiel de revenus décent, il faut vraiment euh, s'assurer qu'on a de notre côté d'autres pays producteurs afin de s'assurer qu'on va élargir cette marge de manœuvre et, et que notre voix soit bien, notre voix soit forte et bien entendue pour influencer et pousser vers le, la soutenabilité de ce différentiel de revenus décent. Alors, également, la marge de manœuvre et les leviers qu'on peut utiliser concernant les réglementations commerciales et les discussions pour s'assurer que les entreprises chocolatières soutiennent la mise en œuvre du différentiel de revenu décent. Et vraiment, ce que j ai, j ai, j ai, je regarde, c'est je veux vraiment voir que… Au sein de, de, de ces relations, les entreprises chocolatières s'engagent réellement à soutenir le différentiel de revenus décent et que s'il y a d'autres interventions qui viennent au niveau de l'Union européenne, les pays producteurs, en particulier il y a, on, il y a, euh, la société civile, y a accès et qui a cet appel pour demander que, que, que spécifiquement on puisse avoir une voix sur ce différentiel de revenus décent. Alors, les producteurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer que les producteurs reçoivent bien ce différentiel de revenus décents et d'un, s'assurer que nos gouvernements soient transparents et, euh, et qu'il y ait une bonne reddition de comptes vis-à-vis des, des euh, cacaoculteurs mais également du public pour s'assurer que c'est bien effectué dans la réalité et s'assurer, il faut vraiment soutenir les gouvernements Lorsque, pour que la société civile puisse accéder soit inf, à tous, aux informations et, et puisse y accéder, euh, soit informée comme il faut et obtienne le soutien des gouvernements lorsque les entreprises chocolatières manquent de soutenir la mise en œuvre de cela. Il y a beaucoup de parties prenantes, y particulier au niveau national, l'accès pour la société civile. Il faut s'assurer que cette politique est vraiment euh, soutenue et mise en œuvre. Et donc, c'est une de nos priorités. Également, la voix auprès du gouvernement. Également, la société civile, que la société demande qu'il y ait un énorme investissement pour soutenir les cacaoculteurs et initier des solutions alternatives au niveau de leurs moyen, moyens, d'autres moyens de subsistance, de manière beaucoup plus globale, plus, plus compréhensive. Pour s'assurer que ce n'est pas une base ad hoc, euh, ce ne sont pas des initiatives alternatives ad hoc, que ça soit beaucoup plus solide. Et cela soutiendra également le différentiel de revenus décents et améliorera le, les moyens de subsistance, les revenus des cacaoculteurs et améliorera également leur. Euh, euh, leur mode de vie, leur niveau de vie. Et donc, la, euh, dans la société civile, dans notre société, bien entendu, on sait que la mise en œuvre du DRD euh, pose beaucoup de, de, de défis, il y a beaucoup d'enjeux, mais les cacaoculteurs doivent vraiment euh, s'approprier les politiques concernant le différentiel de revenus décents. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retiré de cette politique. Et lorsqu'on voit que le gouvernement, en fait, dirige la conception de la politique et la mise en œuvre. On voit également que le monde extérieur, et là je parle des pays des consommateurs de chocolat, de cacao, et... Cela soulève beaucoup de questions. Donc, quand on a des producteurs qui eux-mêmes euh, s'approprient euh, cela et, exigent, et ont une voix pour exiger une mise en œuvre cohérente, cela donne beaucoup de poids à le, pour mettre en œuvre la polit les politiques. Cette politique. Et donc, il y a un, un très bon effort de la part de la société civile pour s'assurer qu'on soutient les cacaoculteurs ou les producteurs de cacao pour s'assurer qu'ils aient une bonne vie et cette voie commune. Et pour qu'ils dirigent, qu'ils soient leaders, pour se plaidoyer, comment vous dire, pour qu'il y ait vraiment une mise en œuvre cohérente du différentiel de revenus décents. De nouveau, Sandra, de nouveau, pour lier les leçons tirées de cela dans le secteur du cacao. Quand on voit que la gouvernance pour le cacao, les, les stratégies il faut que les stratégies soient alignées pour s'assurer que les communautés, les cacao culteurs ont des, des voix, une voix. Qui soit entendu pour, euh, la, dans les politiques, la conception des politiques. Donc, la transparence gouvernementale est clé et primordiale. Pauline l'a mentionné et je voulais réitérer cela de nouveau. Et cela signifie que nos gouvernements doivent en, avoir adopté cette approche inclusive et avec les cacao culteurs et producteurs de cacao pour assurer qu'on a un bon différentiel de revenus décents. Sandra, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. J'allais vous demander d'arrêter, mais très bien, vous venez de le faire. Ismaël Pomasi, j'espère que. Donc, vous êtes là. Donc, euh, merci beaucoup, Sandra, de votre présentation. Ismaël, nous vous écoutons. Allez-y. Il faut allumer votre micro, Ismaël. Si la collection n'est pas très bonne, et également éteindre votre caméra, je vois que vous êtes dehors. OK, c'est ma ferme, ma, ma mon exploitation agricole. Donc, je m'appelle euh, Pomasi Ismaël. Et donc, nous sommes une euh, organisation euh, de cacao production basée au Ghana. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous sommes en association, nous améliorons la vie des cacaoculteurs, des exploitants agricoles. Et dans le cadre de cela, Ismaël, on ne vous entend pas très très bien. Je suis désolée, on n'entend en, pas très bien, monsieur. Et parlez un petit peu plus fort, mais... Certaines personnes n'arrivent pas à vous entendre. C'est vrai qu'on n'entend pas très bien, monsieur. OK. Bon, merci. J'ai monté le son. C'est que je disais, le, association, la pharma-association du cacao s'est basée au Ghana pour améliorer la vie des cacaoculteurs dans notre pays. Notre objectif principal est donc d'améliorer les moyens de subsistance des cacaoculteurs. Donc, nous en fait, dans la réalité, euh, donnons des formations aux, aux cacaoculteurs, aux exploitants agricoles, mais également, nous mettons en œuvre, par exemple, des régimes de retraite, des, des projets, plusieurs programmes, et nous pensons qu'au bout du compte, l'avenir... Excusez-moi, mais le son n'est vraiment pas très, très bon, on n'entend pas, pas, pas, pas bien, monsieur. Donc mais ce que nous faisons c'est donc défendre les droits des cacaoculteurs. Bon, et donc euh, nous, allons, nous allons Et donc euh, le différentiel de revenus des 100 est important et pour nous il est là pour rester. Donc pourquoi est-ce pourquoi ce différentiel de revenus des sangs? Parce que on voit souvent quels sont les enjeux quelles sont les décisions que nous… Quel est le, le revenu, le moyen de subsistance, le revenu décent Et donc, dans notre industrie, les prix sont importants pour garantir que les cacaoculteurs ont vraiment des moyens de subsistance décents pour qu'ils puissent vivre comme il faut. Il y a également d'autres enjeux concernant la soutenabilité, la durabilité, mais nous avons ce type de discussion sur… Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les niveaux de discussion que nous avons concernent donc le revenu décent. Et la seule assurance qu'on peut donner aux cacao donc ils cherchent, ils veulent améliorer ce revenu. Et donc, nous, nous admettons que, le, que au prix actuel, le cacao ne peut pas garantir un revenu décent pour les cacaoculteurs. Et donc, il faut s'adapter, avoir un certain niveau, un niveau minimum de revenu pour les cacaoculteurs. On ne peut pas assurer la durabilité quand les cacaoculteurs n'ont pas de revenu décent garanti. Tous les acteurs combien de ces acteurs, à combien a-t-on dit de trouver d'autres moyens de subsistance pour assurer qu'ils ont un revenu décent? Il faut vraiment accepter que le cacao, le prix du cacao ne peut pas vous garantir un revenu décent et que vous êtes donc obligé d'avoir d'autres moyens de subsistance. Beaucoup donc pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, pour nous, c'est une des raisons pour laquelle euh, c'est pourquoi nous avons cette discussion sur le différentiel de revenus décents. Excusez-moi la, la connexion n'est pas très bonne là. Côte d'Ivoire et a living income. of the production of cocot, the very farmers who are producing cannot assure themselves of a living income. En the, the we... ce qui concerne les niveaux de pérennisation, comment pouvons-nous compenser cet écart de revenus? Il s'agit de voir comment nous pouvons attirer des jeunes à rentrer dans ce secteur. Comment est-ce possible quand il est tellement évident qu'il n'est pas possible d'en tirer un revenu décent. Ceci explique qu'il y a réellement des choses à faire pour rectifier cette situation. Il nous faut donc trouver une solution pour améliorer le revenu actuel, pour garantir au minimum un revenu décent. Et je crois que la possibilité de gagner suffisamment pour en vivre, c'est un droit fondamental. Donc, je suis convaincu que cette question de la pérennisation est absolument essentielle. L'approche entreprise par les différents pays au départ était qu'il fallait remettre en cause le secteur dans sa totalité. C'est-à-dire que s'ils n'acceptaient pas la situation, il s'agit donc de... d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs, des producteurs pour garantir un niveau de vie décent. Il s'agit donc de résoudre le problème que nous essayons tous de résoudre avec une solution provenant d'autres euh, principaux acteurs et je crois que tout ceci doit être inclus dans cette discussion sur le revenu des décent. Au Ghana, nous avons vu une amélioration du prix à la production et ça, c'était le résultat de ce différentiel. Bien sûr, il y a certains défis qui se présentent avec la mise en œuvre de ce revenu décent. Il est difficile de savoir que si les résultats obtenus sont grâce à la mise en œuvre de ce projet ou pour d'autres raisons mais nous avons vu que la demande mondiale pour les produits du cacao a diminué et qu'il y a des difficultés pour le Ghana, et la Côte d'Ivoire. Mais cette année, nous ne sommes même pas payés pour le cacao que nous vendons. La raison qui a été donnée pour cela, c'est que euh, la COVID-19 a eu un impact sur la situation. Euh, désolé, nous avons perdu monsieur. Oui, nous pouvons maintenant vous entendre, mais nous avons éteint votre vidéo pour améliorer la connexion. Mais je vois que maintenant, votre micro est éteint. Alors, je ne sais pas si vous avez terminé de parler. Voilà, alors vous avez une minute pour terminer et puis nous passerons à la discussion. Oui, maintenant, on vous entend. Oui, donc tout ce que je dis, c'est qu'effectivement, avec ces discussions sur le revenu décent, nous devons faire, faire, faire preuve de leadership pour garantir que ce DRD euh, s'accélère et que nous puissions mesurer l'impact de cet engagement par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Désolé, c'est incompréhensible. Je suis vraiment désolé, monsieur a des problèmes de connexion, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et là, on dirait qu'on l'a perdu complètement. Bien, je crois qu'il faudrait qu'on passe à la suite. Esmel, je suis vraiment désolée. On dirait qu'on vous a perdu. Alors, nous sommes un peu en retard, mais nous allons commencer la discussion. Oui, je suis vraiment désolée. C'est un problème de réseau. Euh, vous avez besoin de combien de temps pour conclure? Juste une minute ou deux? Bon, je vous donne une minute. Alors, ce que je dis, c'est que pour l'avenir, nous croyons que le Ghana et la Côte d'Ivoire doivent faire, doivent faire participer d'autres pays producteurs. Le DRD signifie qu'il y a des discussions qui doivent être entreprises au niveau mondial et que ce soit vraiment quelque chose d'impact mondial et pas seulement une question de différentiel de revenus décents. Nous voulons quelque chose qui permettra vraiment de monter en puissance et il s'agit d'avoir un impact sur les prix, parce que c'est le prix du cacao qui aura le résultat désiré. Je suis assez convaincue que si c'est là notre discours, le secteur... Essayera d'éliminer la voix des producteurs. Donc, il faut absolument éviter cela. C'est vrai que c'est un prix minimum du cacao qui garantirait un revenu décent plutôt que le différentiel. Merci, Ms. Ismaël. Bien sûr, les problèmes de connexion, c'est toujours un risque auquel nous faisons face. Nous sommes maintenant très en retard, mais nous allons passer à la discussion pour cet événement. Alors, n'hésitez pas à noter euh, les questions. Je vois qu'il y a déjà deux questions très intéressantes, une euh, posée par euh, Catherine et une posée par Emma. Donc, je vais poser la question de Catherine. Donc, dans les deux pays ou l'un ou l'autre pays, y a-t-il euh, des euh, organismes de producteurs et si c'est le cas, comment la société civile peut-elle les soutenir pour garantir la participation ascendante à la prise de décision? Alors, je ne sais pas qui voudrait entamer la réponse. Vous avez probablement tous une perspective à ce sujet. Euh, Madame Zay, Sandra, Evelyne, Ismaël, qui va répondre à cette première question? Is... Sandra, on dirait que vous parlez, ah, mais que votre ah, micro est... Ah, okay, who wants to go first? <rire> ok, alors, qui va se lancer? Allez-y, Sandra. Oui, c'est une question très intéressante. Si l'on prend le cas du Ghana, il existe déjà... Une, euh, un organisme qui est censé être euh, une, euh, un organisme on, euh, parapluie pour les producteurs. Mais la, le problème est lié à sa formation et à sa représentativité parce que c'est perçu comme étant une initiative euh, à la direction du gouvernement. Et donc, il y a beaucoup de petits producteurs qui ne reconnaissent pas sa participation comme étant représentative. Donc, ça, ça a été une difficulté. Dans l'intérim, il y a une autre, une autre réflexion pour essayer d'organiser un, un organisme plus neutre, plus familial et familial. C'est un, un organisme qui, avec notre soutien, pourrait peut-être euh, avoir cette représentativité plus globale des producteurs, euh, dont parle Catherine. Donc, voici euh, ce qui se passe du côté du Ghana. Merci, Sandra. Madame Zay. Euh, Excusez-moi, est-ce que je, je peux avoir la, la question en français? Je, je n'ai pas bien suivi. Ok. okay. Pou Pourrais-je avoir la traduction française? Oui. C'est par rapport dans chaque pays. Est-ce que dans euh, chaque pays, il y a une organisation. Euh, Apex donc c'est une organisation de chapeau en fait et si, est-ce que, comment dans quelle mesure la, la société civile pourrait les soutenir pour s'assurer qu'il y aurait une participation euh, du bas vers le haut concernant la, la, le processus de décision ok bon au niveau de la Côte d'Ivoire, euh, il y a le groupement des exportateurs, qui est le GPEX, voilà qui regroupe le les exportateurs. Je pense qu'il est impliqué dans le débat, le dialogue au, au, au, dans la filière cacao. Mais en fait, je peux dire qu'il joue un peu le rôle euh, d'intermédiaire entre les multinationales et les producteurs. Donc, euh, les OSC se concentrent plus sur les organisations de producteurs qui, qui en notre sens, sont celles qui ont le plus besoin d'accompagnement, de soutien pour vraiment prendre part au dialogue. Et c'est ce que nous essayons de faire, je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le cadre du projet que nous exécutons. Voilà, les, nous avons déjà constitué une plateforme à travers laquelle nous comptons euh, toucher un maximum d'OPA, de, de coopératives, qu'elles soient informées d'abord et qu'elles puissent aussi donner leur point de vue que nous, à notre niveau, nous allons essayer de traduire en proposition auprès des décideurs. Donc, euh, nous sommes en fait dans un processus pour être beaucoup plus inclusif et, comme vous le dites, pouvoir construire cette approche ascendante, ascendante qui part depuis le bas jusque vers le haut. Donc, je dirais que c'est un processus qui est en cours de construction, mais je dirais aussi qu'il existe des fêtières. Il existe des fêtières qui représentent euh, au niveau, un niveau beaucoup plus élevé les coopératives. Euh, il y a des fêtières qui sont reconnus, qui participent au processus de dialogue. Il y a des fêtières aussi qui, malheureusement, ne sont pas euh, reconnus et qui ne sont pas toujours associés au processus de dialogue. Donc, euh, nous sommes aussi dans une phase de réflexion pour euh, faire des propositions pour que l'ensemble des fêtiers euh, présents en Côte d'Ivoire puissent effectivement prendre part au dialogue parce que nous pensons que c'est à travers cela que les producteurs pourront être suffisamment représentés et que leurs points de vue pourront être exprimés. Merci, Madame Zay. Je me demande si Evelyn aussi a. Merci, Madame Zay. Merci, Madame Zay. Pardon. Uh, merci beaucoup de votre intervention, Evelyn. Est-ce que vous avez peut-être une, une, un aperçu uh, vu d'oiseau uh, d'Allemagne Est-ce que vous vouliez commenter sur cette situation Et de même chose pour Ismaël. Sinon, on passera à la question suivante. C'est comme vous voulez. Oui, donc je ne suis pas sûre que j'ai vu la question. Je vais répéter la question, donc à savoir. Oh, yes. uh, in both dans, dans les deux pays, y a-t-il des organisations Apex et si c'est le cas, comment la société civile les soutient-elle pour s'assurer qu'il y a cette prise de décision ascendante, avec une approche ascendante? Je pense, bon, je peux parler que de, de ce que je connais. Il y a des associations, mais le leadership au Ghana, bon, je suis également membre, de la plateforme de la Société civile du Ghana, où nous avons, on suit des formations, mais également, en particulier sur le différentiel de revenu décent, mais cela permet de, de, de travailler là-dessus et d'avoir des connaissances, à savoir comment ce revenu euh, décent, euh, comment arrivé, ça a été créé, si vous voulez. Donc. Mais le Conseil sur le cacao reconnaît le fait qu'il eh, faut coopérer. Co donc, il y a deux ans, le Conseil sur le cacao a reconnu ça et que les coopératives étaient vraiment l'avenir, que c'était vraiment la, la meilleure façon d'avancer. Et donc, les coopératives encourage les, euh, les euh, exploitants, les cacaoculteurs à accéder à de la formation et s'exprimer. Pour l'instant, on a une organisation chapeau qui est COCOSI, ce sont les cacaoculteurs et euh, il y a des associations d'exploitants. et sont représentés à ce niveau. Mais je suis sûre que c'est une des raisons pour lesquelles le Conseil sur le cacao encourage les exploitants à mieux s'engager, à créer ce genre de coopérative ou d'organisation. Donc oui, on a un certain niveau d'intérêt. Excusez-moi, on n'entend pas très, très bien monsieur, vraiment, c'est difficile. Merci beaucoup, Ismaël. Excusez-moi, on a eu du mal. je vous voulez ajouter quelque chose Oui, en fait, j'ai observé qu'on a eu beaucoup de discussions à savoir qui sont les représentants réels des exploitants des cacaoculteurs. Et cette discussion est souvent difficile, un peu difficile, parce que même si on regarde les pays européens, bien entendu, il y a des organismes chapeaux pour les agriculteurs, les exploitants agricoles. Mais pour l'Allemagne, par exemple, on a deux ou trois différents organismes chapeaux. Donc, pour dire qu'il va y avoir seulement un organisme pour les cacao-culteurs au niveau national, un seul organisme, je pense qu'il faut peut-être faire un pas en arrière, prendre un peu de recul, pardon, parce que ils sont, les coopératives sont professionnalisées, il y a des informations encryptées, il faut pouvoir comprendre quelle est la chaîne logistique, la chaîne d'approvisionnement, également s'assurer qu'il faut avoir de plus en plus l'aptitude à participer au processus de prise de décision. Et donc, il faut que ça soit une coopérative qui a un système démocratique au niveau des dirigeants, etc. Et donc, on pourrait avoir, par exemple, toute une série d'organismes chapeaux mais c'est seulement... Il y a une seule, un seul organisme pour les cacaoculteurs qui sont représentés euh, là-dedans. En plus, la majorité des cacaoculteurs ne sont même pas encore organisés, ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas de structure. Et donc, c'est sans doute la, la, la façon d'avancer, je pense que le besoin que les, pour les autres parties prenantes, on veut souvent euh, avoir une interaction avec une, un seul organisme parce que pour nous c'est plus facile si on a seulement un seul organisme auquel on, avec lequel on dialogue. Et à ce moment-là, on dit oui, bon, il repré représente tous les cacaoculteurs, mais il y a toute une diversité de cacaoculteurs, d'exploitants agricoles différents. Et donc, nous en tant que parties prenantes, il faudrait accepter ça aussi. Mais je pense également qu'il y a une question. Il y a une question importante. Est-ce qu'on a le temps peut-être dans… Il y a d'autres questions importantes dans les… Une autre question euh, donc, que je vais maintenant présenter en anglais ensuite on va traduire en français. Donc, aussi bien les gouvernements du Ghana et du, de la Côte d'Ivoire, euh, donc… Je suis intéressée. Dans la... Je vous la question en fait, Madame. Je suis par la mesure dans laquelle il y a ou il y a potentiellement des CSO du Ghana et du Côte d'Ivoire qui collaborent pour influencer le différentiel de revenus décents, c'est-à-dire soit par le biais des gouvernements ou soit pour euh, euh, vraiment euh, interroger les entreprises qui ne le soutiennent peut-être pas encore. Et si c'est le cas, comment cette collaboration se, se passe-t-elle et comment? Bon, oui, oui, oui. Et, et donc, je vous ai traduit. Donc, et Comment cette collaboration euh, se produit et à quoi elle ressemble. OK, ça va? Bon, donc, donc qui, qui aimerait répondre à cette question en premier ou intervenir pour en parler? Vous m'avez entendu? Oui, oui, on vous entend très bien. Oui. Bon, moi, je vais... Bon, je pense qu'il y, y a toujours euh, une collaboration qui existe hein, entre, entre toutes les parties prenantes de la filière cacao, euh, que ce soit pour euh, la réforme de la filière, que ce soit pour un certain nombre de décisions. Mais quand on arrive souvent à des aspects assez critiques, euh, comme euh, la fixation du prix, ou bien comme euh, les discussions qui sont en cours actuellement au Ghana, ou bien comme euh, le, la gestion même de, de la campagne de commercialisation. Bon, à ce niveau, quand on arrive, il y a toujours, euh, je dirais, une, une certaine limite, une certaine faiblesse, parce que comme on l'a dit, il y a vraiment la transparence qui manque à, à certains niveaux. Donc, ici, euh, au niveau de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que nous collaborons avec euh, euh, les décideurs, avec euh, les, les multinationales? Bon, je donnerai quelques exemples. Je dirais qu'avec les, les multinationales, ça se traduit plus en termes de programmes, de programmes de, de, programme de développement ou de projets qui sont élaborés et exécutés en direction des, des, des coopératives. Donc ce sont des projets qui sont financés par des multinationales et mis en œuvre par les organisations de la société civile, les structures d'accompagnement. Et ça, le gouvernement aussi peut, à travers les, les organisations de la société civile aussi, mettre en œuvre des programmes en direction des producteurs. Ça, c'est ce qui concerne vraiment le renforcement des capacités euh, des producteurs, des organisations, de la, des organisations coopératives sur le terrain. En termes de, de plaidoyer, d'implication de, même dans le processus de, de décision, euh, il y a aussi euh, une participation des OSC aux différents espaces, qui sont mis en œuvre soit par le gouvernement, soit par les partenaires techniques au développement, où les OSC sont conviés. Mais euh, dans le cas du plaidoyer, il faut, euh, je dirais souvent aussi, se, se battre. Il faut souvent se battre aussi pour participer à certains espaces. Et ça, ça demande qu'on puisse vraiment frapper à la bonne porte, euh, s'adresser aux bonnes personnes pour pouvoir être associés. Voilà, donc euh, on, on essaie vraiment de pouvoir créer ce lien-là entre les gouvernements, les, les multinationales et les organisations de la société civile pour que euh, vraiment les bénéficiaires finaux ou bien les, les premiers concernés qui sont les producteurs puissent vraiment être le mieux accompagnés et que leurs leur préoccupations soient suffisamment prises en compte. Mais euh, il y a toujours, en tout cas, euh, des défis à relever, il y a toujours des efforts à faire pour que cette collaboration-là soit vraiment, je euh, institutionnalisée, voilà, pour que ce soit une collaboration institutionnalisée, transparente et qui permette vraiment de pouvoir adresser les questions de manière satisfaisante. Merci, Madame Zay. Sandra, Ismaëla, Evelyn, did you want to add anything? Sandra, Ismaël, Evelyne, vous voulez ajouter quelque chose? Merci beaucoup, Madame Zay, de votre intervention. Oui, donc. Ce que je voulais ajouter, ce qu'a dit Madame Zay, c'est que oui. La société civile doit être perçue, vue comme un moyen d'arriver à ce dialogue. Également le Conseil sur le cacao pour vraiment apprécier le fait que que le rôle important, et, bon, les organisations de la société civile. Excusez-moi, on n'entend pas très bien, monsieur. Il faut euh, travailler de manière constructive cette question de différentiel de revenus décent. Je peux vous dire que la plupart des explications que les, les exploitants obtiennent là-dessus viennent. Euh, en fait, que, que ce qui, tout ce qu'ils apprennent sur les différentiels de revenus décent vient des organisations de la société civile. Et donc, les exploitants, pour trouver les éléments concernant le DRD. Mais parfois, le gouvernement également pense que ces organisations de la société civile, euh, euh, le gouvernement pense qu'il peut faire tout le travail tout seul, alors que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment euh, tenir compte de toutes les questions qu'ont les euh, producteurs de cacao, les cacao -culteurs. Et donc, il faut qu'il y ait des formations de fait, euh, que les coopératives d'exploitants de, euh, soient, soient formées pour bien comprendre quelles sont les problématiques sur le terrain, n'est-ce pas? Et ça, c'est très, très important. J'aimerais vraiment, euh, ce que j'aimerais voir, c'est une situation où le gouvernement et transparent, donne les informations librement et permet aux organisations de la société civile et aux coopératives d'avoir toutes les informations. Merci. Excusez-moi, entendez pas très, très bien, monsieur. J'espère que ça a été. Merci. Alors, un autre commentaire de… Attendez, Sandra veut ajouter quelque chose. Allez-y. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Ismaël, rapidement? Donc… Je pense qu'au Ghana, nous, en tant que société civile, nous avons vraiment euh, euh, exprimé, affirmé notre position concernant le différentiel de revenus décent et cette politique d'intervention. Et ça a été fait de manière cohérente. et que pour l'instant, le gouvernement et le Conseil du cacao reconnaissent ce soutien. Et que, bien sûr, les CSO également apportent leur soutien à cette initiative. Mais ce qu'on peut faire pour essayer de répondre directement à cette question, c'est que, bon, là, je m'appuie sur des éléments de preuve de, de la base au niveau du plaidoyer, et on n'entend pas très bien, madame, je suis vraiment désolée. Et donc, excusez-moi, là, on n'entendait pas. Donc, nous avons au Ghana, nous, maintenant, il y a eu des réponses de la part du Conseil du cacao, et on veut utiliser ce mécanisme pour plutôt se pencher sur la mise en œuvre du différentiel de revenus des saints au fur et à mesure que, que la mise en œuvre progresse et mobiliser les... Euh, comme disséminer les résultats auprès du Conseil du cacao et dialoguer avec eux. Je pense que le, le point clé, le point crucial, c'est vraiment d'avoir un bon dialogue et avoir une stratégie qui, a, qui est significative pour les personnes qui, sont vraiment, qui ont une importance, pas seulement dans cet espace des médias. On essaie de les engager sur ce qu'on a constaté concernant les problèmes de transparence ou euh, participation des exploitants de la société civile, etc. Mais je pense que ils vont ouvrir leurs leur porte et recevoir le retour d'informations concernant, par exemple, les, les politiques de mise en œuvre. Je voulais ajouter quelque chose ici et revenir en fait à ce que je disais au départ. Il s'agit de voir un peu d'où l'on vient. Euh, la production du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand le débat sur une production pérennisable du cacao était déjà en cours de discussion en Europe et aux États-Unis, euh, nous voyons une évolution parce qu'à l'époque, les organismes de société civile du Ghana n'étaient pas N'étaient pas du tout impliqué et nous avons progressé il y a de plus en plus de conférences les bons exemples sont les dernières évolutions euh, ce qui a été organisé par euh, la commission avec une participation de différentes parties prenantes, euh, y compris la société civile. Et on demande donc euh, l'avis, le positionnement de ces organismes de société civile pour qu'ils participent à la discussion. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce qu'une euh, grande partie de ces parties prenantes, quand ils organisent une conférence ou une consultation, ils ne pensent pas euh, généralement, premièrement, à comment consulter ou inclure euh, les producteurs ou les organismes de société civile qui proviennent du Ghana ou de Côte d'Ivoire. Et il s'agit donc de continuer à développer la prise de conscience à ce sujet constamment inviter les organismes euh, de société civile et les représentateurs des euh, producteurs à pousser sur ces portes, à frapper à ces portes. Il s'agit qu'ils insistent pour qu'il n'y ait pas de discussion sur le secteur du cacao sans leur participation. Et donc, il s'agit de continuer à développer des plateformes, des groupes de travail où l'on regroupe un grand nombre d'ONG. Euh, je crois que au Ghana, je crois que cinq ou six des grandes organisations représentatives des producteurs et une vingtaine d'organismes de société civile se regroupent tous ensemble pour formuler un positionnement et une stratégie commune pour l'évolution euh, politique. C'est le genre de situation qui n'existait pas du tout il y a cinq ans. Donc C'est un point de départ et de plus en plus, quand on essaye de développer la prise de conscience euh, du fait que les organismes de production et euh, la société civile ont réellement un avis sur ce qui se passe, euh, ils seront de plus en plus entendus. Mais bien sûr, il faut faire du bruit pour être vu et entendu. Merci, Evelyne. Nous devons maintenant conclure. Néanmoins, je voudrais lire les, un ou deux commentaires dans la messagerie. Il faut corriger la symétrie de l'information dans les filières comme le cacao. Les multinationales sont dans une position ultra-dominante du fait qu'elles maîtrisent tous les coûts de la chaîne logistique. De la chaîne logistique. Euh, les gouvernements doivent appuyer les organisations de producteurs et les OSC dans la formation, la structuration et la gouvernance, la gestion démocratique et transparente de la filière. Et un commentaire de Deborah aussi, je pense que les organismes de société civile sont très importants pour développer la vie des agriculteurs. Quand on regarde les coopératives, il y a eu beaucoup de développement et d'amélioration dans la vie des producteurs avec des initiatives de revenus alternatifs et de possibilités d'obtenir un revenu complémentaire. Voilà, alors nous avons vraiment dépassé les horaires, je sais qu'on pourrait passer deux heures encore à discuter de ces différents sujets, mais ma collègue, collègue Evelyne de l'IED va très rapidement conclure, Oh, Émilie, pardon. Oui, bonjour encore, simplement un grand merci à tous les participants qui ont fait des présentations, participé à la discussion. Et nous voulons, euh, comme l'a dit Thierry, il est clair que euh, la discussion pourrait se poursuivre pendant longtemps encore, euh, mais je crois qu'il y a beaucoup de présentateurs qui ont fait allusion au fait que ce dialogue international qui a lieu euh, n'entend pas suffisamment la voix des producteurs et des agriculteurs, mais c'est une situation qui change et il s'agit de développer ou d'augmenter la voix des producteurs dans ce secteur en ce qui concerne la prise de décision. Donc, euh, voilà pour moi la conclusion de ce qu'on a entendu. Il est clair que euh, c'est euh, une évolution qui est vraiment très bienvenue. Nous savons euh, qu'il y a de nombreux défis, euh, mais nous devons reconnaître le point de départ et nous devons gérer euh, ces problématiques de façon euh, générale. Il s'agit donc de voir euh, s'il y a euh, des distractions qui, euh, sont, qui rentrent en œuvre et Il s'agit vraiment de développer ce que nous faisons, de continuer à construire cette réaction, euh, à développer euh, la base d'information au niveau des agriculteurs, au niveau des organismes de représentation euh, et vraiment d'augmenter leur représentativité euh, pour que il soit entendu. Et nous savons que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'action. Mais nous savons qu'il y a des défis qui continuent à se présenter pour vraiment mieux représenter le rapport de force sur le secteur. Donc, il y a beaucoup d'efforts pour l'inclusivité des organismes de représentation. C'est un travail qui doit se poursuivre. Je crois que tous les présentateurs aujourd'hui ont été très généreux par rapport à leurs réflexions concernant les, euh, la situation difficile que nous rencontrons. Et nous reconnaissons aussi euh, la confusion qui a eu lieu ces dernières années, euh, les défis que nous avons re rencontrés au niveau de la mise en œuvre et en particulier la question de l'impact sur le prix. Donc, c'est quelque chose que nous allons continuer pendant l'année qui suit, mais il est certain que cette discussion a été très intéressante de notre point de vue. Et nous allons poursuivre et nous avons à poursuivre la discussion concernant la chaîne de valeur pour prendre en compte les différentes priorités, celles des agriculteurs, des producteurs. Donc, encore une fois, mes excuses. Euh, pour le fait que nous n'avons peut-être pas eu tout à fait assez de temps pour la discussion, euh, mais excusez également pour les problèmes techniques que nous avons eus pendant le courant de la réunion, mais j'espère que vous avez pu partager des informations aussi via la messagerie et nous continuerons à discuter de ces projets et nous allons poursuivre le dialogue. Donc, euh, merci encore à tous les orateurs et aux interprètes. Et je vais maintenant rendre la parole à Thierry euh, pour le mot de la fin. Bien, merci, Émilie. Merci euh, pour euh, tous les, euh, les interprètes, les participants. Euh, il y aura euh, donc un blog pour résumer les discussions qui ont eu lieu pendant la journée. Nous inclurons aussi la présentation de Madame Zey et nous allons également vous demander votre retour d'information sur cet événement, savoir ce que vous en pensez et nous attendons avec impatience le prochain événement.